Du coup, je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans, j'habite en région parisienne et euh, de formation, en fait, je suis docteur en biologie-chimie euh, et actuellement, je suis salariée pour évaluer la sécurité des cosmétiques et j'ai envie de me lancer à mon compte pour accompagner les femmes qui souffrent de l'acné pour les aider à comprendre les signaux de leur corps, euh, entre autres. Euh, ce qui me plaît... Euh, dans le programme Mission Passion, c'est euh, l'accompagnement, en fait, qui est très complet, euh, qui couvre beaucoup de domaines, donc euh, que ce soit développement personnel, euh, prospection, euh, pouvoir euh, planifier notre offre. Euh, euh, ça, ça me, ça me plaît beaucoup, en fait, le fait que ce soit euh, complet. Il euh, y a aussi des coachings de groupe. En fait, on se sent tout le temps soutenu. Euh, je ne me sens pas seule, en fait, et... Euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, si, euh, si je m'étais lancée toute seule, j'aurais eu beaucoup d'hésitation euh, et euh, ça me permet de foncer, en fait, de vraiment passer à l'action euh, et de faire moins d'erreurs. Forcément, on fait toujours des erreurs, mais euh, le fait d'être accompagné, ça nous aide quand même à, à aller dans la bonne direction et à pouvoir quand même avoir une validation de la part d'experts et ça, c'est super. J'ai déjà eu plusieurs appels avec euh, voilà, des inconnus. Euh, J'en ai encore euh, qui vont venir euh, là dans les semaines à venir et euh, ça m'encourage vraiment en fait. Pour... Euh, oui, je recommanderais à 100% Mission Passion, euh, surtout pour ceux euh, qui partent de zéro comme moi en fait. Euh, je pense que ça permet de gagner du temps. Moi, c'est vrai que c'était vraiment ma priorité euh, et euh... Et de faire moins d'erreurs, voilà, de ne pas avancer dans le noir en fait, de d'avoir la validation d'experts, de, comme je le disais. Ah oui, et aussi euh, le fait de ne pas se sentir seul. Voilà, ça c'est très important parce que surtout euh, quand on est entrepreneur, euh, en fait, euh, c'est facile d'être isolé. Euh, et euh, c'est pour ça, euh, là il y a une petite communauté qui est en train de se créer. On se fait des contacts, que ce soit avec les autres membres de Mission Passion, mais aussi avec euh, avec les coachs. Euh, et euh, ça permet vraiment d'être d'être entouré en fait.